Je suis sûr que vous connaissez ce genre de situation, les défis quotidiens auxquels vous êtes confronté dans votre travail. On vous attribue de nouvelles tâches que vous n'avez pas l'habitude d'accomplir, les processus qui vous sont familiers sont modifiés et puis il y a ces petites choses ennuyeuses dont vous devez vous occuper à l'occasion, mais qui ne font pas partie de votre routine habituelle. Pour toutes ces situations, T&T Performance Suite apporte une solution en vous donnant les informations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin et dans le format adéquat. Lors de la mise en œuvre d'un nouveau logiciel, on vous pose toujours beaucoup de questions sur l'application, même si vous avez offert une formation auparavant. Si tout se passe bien, les collègues peuvent s'entraider. Mais dans certains cas, vous n'obtenez pas l'aide dont vous avez besoin. Donc des erreurs se produisent au moment d'entrer les données et entraînent alors des défaillances dans les processus. Pour éviter ces problèmes, nous offrons un soutien actif avec TT Performance Suite. Quand je n'arrive pas à avancer dans une application, TT Performance Suite reconnaît automatiquement l'application que j'utilise et repère à quelle étape d'un processus donné je me trouve. Il recommande immédiatement les guides appropriés. Le guide me dirige étape par étape au sein de l'application. À la fin, j'ai pu exécuter correctement la tâche en question. De plus, la TT Performance Suite fournit des informations supplémentaires à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, comme avec du contenu d'apprentissage ou les descriptions des processus. Nous créons une large gamme de matériel didactique en ligne pour nos clients, par exemple la formation produit interactive ou de petits modules d'apprentissage sur la sécurité ou la conformité. Ce qui compte vraiment ici, c'est la qualité. Le e-learning doit être simple, facile à comprendre et bien structuré. L'apprenant veut prendre du plaisir lors de l'apprentissage et veut se sentir motivé. Et le contenu doit également être accessible de façon optimale sur tous les appareils utilisés par l'utilisateur. TT Performance Suite est ici la solution parfaite, facile à utiliser. Si vous savez parcourir un PowerPoint, vous allez vous sentir tout à fait à l'aise avec TT Performance Suite. Nous travaillons souvent sur de très grands projets SAP avec des délais très serrés. Nous créons une documentation complète, des simulations et du matériel de formation. Et puisque ceux-ci sont pour la plupart des projets internationaux, plusieurs équipes de création doivent s'associer et travailler en très étroite collaboration afin d'éviter les tâches redondantes ou inutiles. Je peux définir les processus de travail, je peux personnaliser les blocs de travail, je peux spécifier les processus de validation. Et j'utilise un modèle pour m'assurer que ce qui est produit, à savoir la documentation et les simulations, ait la même identité visuelle. Et tout cela au profit de l'utilisateur final. Il voit exactement comment les séquences de travail sont exécutées dans SAP et il peut ainsi mieux comprendre les processus sous-jacents. Qu'il s'agisse de documentation IT, de e-learning ou de guides interactifs, tout est mis à la disposition de vos collaborateurs exactement quand et de la manière dont ils en ont besoin, directement sur leur poste de travail. Chez TTS, nous avons développé TTS Performance Suite grâce à notre expérience pratique et pour une utilisation pratique. Depuis plus de 15 ans, nous le développons davantage chaque jour. Nos clients l'apprécient. Environ 4 millions d'utilisateurs utilisent notre logiciel Made in Germany.